Hello ma pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est assez spéciale pas dans le contenu puisque vous avez l'habitude des hauls sur ma chaîne mais je vais également vous parler de mes cadeaux d'anniversaire ce qui est surtout bizarre en fait c'est que c'est les dernières vidéos que je tourne aujourd'hui dans mon décor et je vous retrouverai du coup très bientôt sur la chaîne avec mon nouveau décor et j'ai tellement hâte de voir ça vous avez pas idée. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plairait d'avoir un room tour de la pièce une fois qu'elle sera terminée et euh, je vais donc commencer puisqu'il y a quand même quelques petites choses qu'il faut que je vous montre avant de les emballer dans les cartons. Je vais commencer avec euh, les nouvelles oreilles de ma collection donc en fait ce sont les oreilles Magical Pride qui sont plus en vente actuellement à Disneyland Paris en fait elles sont sorties un peu avant la soirée qui était organisée le 1er juin et j'avais eu un énorme coup de cœur dessus je les trouve sublimissimes, d'ailleurs je vais les mettre j'ai très très peu euh, d'oreilles euh, de Disneyland Paris mais j'avoue que celles-ci je les ai trouvées très jolies entre le sequin et euh, le rainbow, très confortable il me semble qu'elles étaient à 19,99€ quelque chose comme ça elles se sont arrachées comme des petits pains et ce que j'aime beaucoup c'est que je vais pouvoir faire du Disney Book, notamment de la, de la licorne de Versa. ça va rendre trop trop bien pour mon anniversaire j'ai eu pas mal de livres euh, notamment celui-ci Où se cache Mickey euh, de mon ami Kevin de Toon Studio Prod et euh, donc en fait le but du jeu c'est un peu comme les Où est Charlie mais versions Disney donc il y a Mickey mais également tous ses amis à retrouver il y a pas mal de petits jeux j'avais un peu peur que ça se termine trop vite et au final, on passe quand même pas mal de temps à trouver tous les petits détails. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a quelques rappels à Disneyland Paris, notamment cette couverture-ci. Donc je l'ai pas encore lu, je n'ai pas encore joué avec, mais je sens que je vais bien m'amuser cet été avec. Pour mon anniversaire, j'ai également eu ce livre-ci de la part de mon chéri. Alors c'était comment dire, le livre que je voulais absolument, ça fait des années euh, que je l'ai dans ma wishlist c'est un livre iconique puisqu'il a été écrit par Frank Thomas et Holly Johnston. C'est un livre qui est en VO, euh, qui est une véritable bible, mais j'ai hâte de le lire. Euh, il pèse son petit poids pépère, donc on va passer à autre chose. De la part... De Alex euh, de Dell Polémique. J'ai également eu ce livre-ci. Donc c'est euh, l'art de Mickey Mouse qui était sorti à l'occasion des 90 ans de Mickey. C'est un livre qui coûte 24,95 puisque c'est marqué au dos. Et euh, comment vous dire, Alex a beaucoup galéré à me trouver un cadeau d'anniversaire. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire du coup mon retour en Disney Book. De la part d'Elisa de Dell Polémique, oui j'ai été très gâtée, mais mon anniversaire était début juin. Donc ceci explique cela. J'ai eu le DVD Walt Disney l'Enchanteur c'est euh, un documentaire que j'adore euh, qui a été diffusé sur Arte si mes souvenirs sont bons il y a quelques années il est vraiment génial, il y a presque 4 heures de documentaire si vous l'avez jamais vu je vous le conseille et je suis super contente de le posséder j'aime pas les DVD de façon globale ceux que je collectionne par contre c'est tout cela en fait qui sont sur les documentaires etc et je vais me régaler à le re-regarder et enfin le dernier livre qui rejoint ma collection c'est celui-ci hommage au studio Pixar vers le génie et l'au-delà qui m'a été offert par les éditions Inis puisque j'ai été euh, invitée à découvrir le livre à l'occasion de son avant-première où j'ai pu rencontrer du coup euh, ceux qui ont écrit le livre mais également les équipes qui étaient extrêmement sympathiques je n'ai pas aimé les deux premiers livres, donc Ghibli et Disney mais j'ai malgré tout hâte de lire ce livre aussi je vous en parlerai dans un prochain Disney Book je continue avec mes cadeaux d'anniversaire puisque euh, Silicate, donc Laetitia, m'a offert Forky, je le voulais. C'est la version Disneyland Paris, on le reconnaît à son packaging, il me semble qu'il y en a une qui est sortie également sur Shop Disney. Et donc il parle et il interagit avec les autres jouets donc moi j'ai pas les versions euh, Woody et Bobip qui sont vendues à Disneyland Paris donc je ne pourrais pas tester cette interaction là, pour l'instant je l'ai laissé en boîte parce que je trouve vraiment la boîte très jolie mais je pense que je vais pas résister à l'envie de le tester prochainement. De la part de ma meilleure amie Betty, j'ai eu un cadeau auquel je m'attendais pas du tout, alors c'était sur ma wishlist parce que j'ai fait une longue wishlist d'anniversaire pour que tout le monde puisse s'y retrouver mais je m'y attendais pas parce que euh, c'est la seule figurine qu'il y avait du coup dans ma wishlist et c'est la figurine de Wendy Pete, et Peter Pan qui s'embrasse avec fée clochette qui les tient à l'arrière par contre je vais vous insérer du coup des photos de la figurine en question juste ici pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle elle est magnifique mais elle est extrêmement fragile puisque euh, c'est une toute petite fée clochette qui retient Wendy à l'arrière de la tête et du coup euh, de Laetitia Blonde, donc mon petit double j'ai eu ce cadeau-ci qui m'a tellement fait plaisir je vous montre comme ça en fait c'est le adventure book de lao qui est vendu sur amazon avec ceci du coup vous avez tout un petit matériel pour customiser puisque c'est pour faire du pour faire du scrapbooking donc voilà donc vous avez des stylos des autocollants et, et je vous raconterai également une petite anecdote Et je vous retrouve en fin de vidéo pour vous en parler Pour ceux qui ne le savent pas à chaque fois il y a une scène post-générique Et du coup euh, voilà j'ai trouvé l'anecdote que je vous raconterai en fin de vidéo Et ce que j'aimais bien également dans cette euh, dans ce petit cadeau C'est ceci, donc ce sont des cartes postales Mais vraiment à l'effigie des plus grands moments du film Et je suis trop trop contente d'avoir ce cadeau Enfin je trouve que c'est une super idée Si jamais vous êtes fan de là-haut, même que vous vous mariez Ça peut être trop trop bien comme livre d'or De ma copine Sarah j'ai reçu... Ce t-shirt-ci de Dembo, donc il vient de Stradivarius, il me, coûte, il me semble qu'il coûte à peu près 15€ pour ceux qui seraient intéressés. Et je le trouve trop mignon, j'adore les couleurs, j'aime bien le côté un petit peu euh, sobre du t-shirt, si on peut dire ça comme ça, malgré le fait que ce soit du Disney. Il fait très vintage et j'ai trop trop hâte de le porter. Donc j'ai également fait euh, pour ma part quelques petits achats. Il y en a certains qui sont à Disneyland Paris, mais principalement tout ce que je vais vous montrer là vient de Shop Disneyland Paris. Donc en priorité j'ai acheté ceci, donc moi je l'ai acheté à la boutique de Marianne qui est donc la boutique à côté de l'attraction Ratatouille Mais je sais qu'elle est en vente à Shop Disney et qu'en plus il y avait une promo la dernière fois que j'étais regardée Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil si ça vous intéresse Elle vaut 17 17€ et en fait c'est un sel et poivre Comme je le dis souvent ma nouvelle cuisine va être sur le thème de Ratatouille donc je cherche un petit peu tous les items qu'on peut trouver à ce sujet euh, Celle-ci elle est vendue depuis très longtemps sur shopdisney.com euh, C'est arrivé il y a très peu de temps sur Shop Disney FR et je trouve ça trop trop chou sur Shop Disney, j'ai également acheté ceci. Ou plutôt, c'est mon chéri qui me l'a remboursé pour mon anniversaire. C'est un sac que je louche depuis que je sais qu'il va sortir. Mais quand je vous dis vraiment, vraiment, je, je le trouve sublimissime. Et donc du coup, c'est un sac sur le thème de Toy Story, vous l'aurez compris, euh, avec des patchs. Ça fait très euh, valisette de voyage, je trouve. Il est de la marque Loungefly. je crois qu'il vaut à peu près 60 euros si mes souvenirs sont bons. Et vous pouvez également rajouter cette petite chaînette, euh, ce que j'ai fait ici comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, le petit détail qui tue, et que vous ne verrez probablement pas d'ici, c'est le fait qu'à l'intérieur, vous avez une doublure avec les nuages, les fameux de la chambre d'Andy. J'ai également acheté ceci. Elle se trouve à Disneyland Paris, mais j'avais un code promo sur Shop Disney, donc je m'en suis servi pour avoir les frais de port offerts. Donc c'est la figurine de Noël de Ratatouille de Rémi. Et comme ma cuisine sera sur le thème, je me dis que pour décorer en période de Noël, ça peut être marrant d'avoir juste ce petit clin d'œil. Et enfin le dernier petit achat c'est ceci, donc c'est une tasse, je vous avais déjà présenté dans d'autres halls, d'autres modèles de la collection, donc j'ai le Mickey, le Fée Clochette et le Cheshire. le dernier qui me manquait c'était Stitch et j'avais eu une promotion dessus, il me semble à moins 20% et il y a marqué Cute and Fluffy et j'adore cet effet marbré, je trouve que ça reste assez subtil pour du Disney et c'est typiquement le genre de collection que j'aime. Quand il y en a plus il y en a encore avec moi j'avais oublié mais euh, j'ai également acheté ceci, donc en fait ce sont euh, des produits de bain euh, Marie Poppins et j'adore les emballages. Alors mon objectif, <rire> si on peut dire ça comme ça, c'est en fait euh, de vider les produits de douche quand ils seront terminés et de remettre à chaque fois euh, mes produits dedans. Et de garder l'emballage parce que je trouve ça trop mignon. Non Vous n'êtes pas d'accord avec moi Dites-moi ça en commentaire la Pixie Army mais euh, moi je les aime trop en fait. Bon cette fois-ci j'ai vraiment terminé avec les produits Shop Disney slash Disneyland Paris. Je vais vous présenter une autre collection que j'adore. C'est celle-ci. Donc en fait c'est une collection Pixar qui est sortie sur Uniqlo généralement les produits s'arrachent alors j'en avais commandé d'autres de la collection j'avais pris également Bobby en rose et en fait je suis pas fan du design final donc je l'ai renvoyé mais alors celui-là c'est vraiment mon coup de cœur vous avez du coup euh, Sully et Bob et je trouve ça trop mignon genre dans un jean taille haute rentrée ça va être juste trop joli donc euh, j'adore, j'adore, j'adore. Et généralement, les t-shirts du Niklo, ça se vend assez vite. C'est des collections capsules qui partent à chaque fois à une vitesse folle. Et là, je suis trop trop heureuse d'en avoir eu un hein, quoi. Et encore une fois, il me semble que c'était du 15 15€ à peu près. Ça, c'est un modèle homme, donc j'ai pris du XS. Vous vous rappelez, je vous avais dit que récemment, j'avais pas été chez Primark. Ça expliquait du coup que mes hauls étaient assez raisonnables. Bah, j'y suis retournée récemment. Mais ça va, j'ai quand même été assez raisonnable. Même si j'ai fait une petite folie, mais je vous la montrerai après. Donc la première chose que j'ai c'est ça. Ça fait une demi-éternité que j'ai pas acheté de chaussettes, d'accord Je vous vois me juger derrière votre écran. Mais ça fait longtemps, ok Mais à coup cool pas. Donc j'ai acheté cette paire de chaussettes très fruitées. Donc il y a trois paires, celle-ci, celle-là et celle-là. J'aime moins les grises, j'avoue. J'aime beaucoup plus les deux autres, mais elles sont trop trop jolies. Et ça m'a coûté 3,50€ les trois paires. Alors j'essaye de faire une, une cure. J'essaye de me soigner sur mon addiction aux chaussettes, mais j'avoue que c'est encore très très dur. J'ai également acheté ceci qui est un t-shirt, donc avec euh, juste le détail là de porcinet en brodé, j'adore les t-shirts brodés c'est mon grand péché mignon <rire> et euh, je le trouve trop joli, si je fais un total look rose ça fera clairement un Disney boon et je trouve ça trop trop choupi donc euh, j'ai hâte de pouvoir le porter j'ai pas pu résister, je me suis acheté ça également il me semble qu'elle est à peu près à 8 euros donc en fait c'est... Euh, comment ça s'appelle ah oui, c'est un grand pichet d'eau euh, voilà, avec du coup des détails de stitch je trouve ça trop mignon et à l'intérieur vous avez trois verres oh j'avais oublié quelque chose. J'avais oublié que j'avais acheté ça à Disneyland Paris, qui est juste une boule à thé avec Mickey au bout. Voilà, vous êtes ravis de la prendre Moi aussi. Donc là, on est sur la fameuse folie dont je vous avais parlé, la Pixie Army, puisque j'ai acheté ceci. Ne me jugez pas <rire> C'était beaucoup trop mignon, j'avais trop envie de l'avoir. Même si, et euh, eh ben, j'ai pas de piscine en fait. Donc, euh, je sais pas ce que je vais faire de mon Sébastien. Si vous avez des piscines à squatter, n'hésitez pas à m'appeler. Elle m'a coûté du coup 17 euros et j'ai trop hâte de faire euh, ma petite euh, Ariel dessus. Mais il faut toujours que je trouve la piscine. Mais je la trouve trop trop belle. Voilà, donc je regrette pas. Et il me reste donc deux petites choses à vous présenter. Ça fait quelques années que je travaille avec le site Couture Kingdom et euh, avec l'enseigne belge. Et du coup, ils m'ont envoyé trois bijoux que je vous ai présentés d'ailleurs sur Instagram. Si jamais vous n'êtes pas dessus, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous ai fait l'unboxing il y a quelques semaines. Mais du coup, j'ai eu trois modèles que je vous montrerai en close-up. Ne vous inquiétez pas. Donc il y a d'abord Ceci qui est un collier euh, d'Embo de la mère et son fils Et il y a plein de petits détails autour Donc les cacahuètes, les toiles et également la plume au niveau du fermoir Et je l'adore, il a fait son petit effet quand je l'ai porté la dernière fois J'ai reçu ce produit là euh, Qui sont des boucles dorées du coup pour la sortie d'Aladin Donc en fait la spécificité que j'aime beaucoup C'est que euh, les nuages en fait ce sont des petites perles C'est une qualité magnifique Vraiment les bijoux Couture Kingdom je vous les recommande mais à 1000% Moi je les ai depuis des années ça bouge vraiment pas et euh, ils sont trop trop jolis, Enfin, regardez-moi ces designs super originaux en plus, Enfin, j'adore et les petites dernières du coup c'est les boucles d'oreilles de Mary Poppins donc très très subtiles, vraiment euh, vous avez juste la petite puce avec la Mary Poppins qui se balade au bout et c'est du rose gold et elles sont trop trop trop trop trop trop trop belle, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram d'ailleurs il y a un petit concours qui arrive avec Couture Kingdom donc euh, il faudra être abonné donc n'hésitez pas à le faire dès à présent, et enfin ma dernière trouvaille, euh, ce sont ceci, donc là comme ça ça ne ressemble à rien mais je vais vous expliquer très vite j'ai repeint les murs euh, de, de mon bureau en bleu lavande, dans un bleu assez doux, et comme ma pièce va être sur le thème de Pixar et Disneyland je voulais mettre les nuages de Toy Story dessus et donc du coup j'ai acheté ça sur euh, Etsy j'ai une créatrice, donc je crois que j'en ai pris 48, donc euh, je vais m'amuser à mettre tout ça, mais ils sont trop jolis donc euh, j'ai hâte de vous montrer le résultat voilà ma Pixie Army pour ce joli haul, j'en ai littéralement partout autour de moi j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la pièce que vous préférez, euh, moi je serais totalement incapable de choisir parce que il <rire> y en a encore partout et pour tous les goûts la prochaine fois qu'il y aura un haul, ce sera dans mon prochain décor, donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver là-bas et surtout n'oubliez pas de vous abonner commenter, partager la vidéo en attendant, prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Alors du coup, en scène post-générique, je vous avais promis de vous expliquer la petite anecdote. Donc pour rappel, je vous parle de ceci. Et en fait, pour vous expliquer le truc... Le jour de mon anniversaire, même, j'ai décidé de faire une journée à Disneyland Paris avec tous mes amis. Et donc, bah, mes amis avaient leur cadeau avec eux. Et donc, du coup, on passe avec Laetitia Blonde au niveau de la sécurité. Et en fait, le mec ne voulait pas nous laisser passer parce qu'il pensait qu'on avait une arme sur nous. Donc, du coup, le cadeau repasse plusieurs fois. Euh, moi, j'essaie de faire comme si je n'avais rien entendu pour pas gâcher la surprise. Et, et du coup, je m'éloigne, je m'éloigne. Et à chaque fois, il disait Oui, il y a une paire de ciseaux, oui, il y a un couteau suisse. Et on comprenait pas. Et en fait, l'objet du délit, c'était ça <rire> Voilà, donc ce petit ciseau inutile qui ne ferait pas de mal à une mouche, en plus qui n'a même pas euh, des dents pointues, et bah c'était ça en fait qui posait problème. Alors, la sécurité a finalement réussi à nous faire passer, mais disons qu'on a failli devoir jeter le cadeau à l'entrée, ça aurait été ballot quand même. Voilà pour cette petite anecdote, je vous fais plein d'énormes bisous